Bonjour, euh, Serine Ahmadou Sen. Bonjour. Euh, voilà, vous êtes Bonjour. le secrétaire chargé de la communication de l'UJTL au Parti démocratique euh, sénégalais. C'est ainsi on parle du retour de Karim Aïsavadou au Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça Ce retour-là, en tout cas, tous les Sénégalais l'ont attendu. Et il est vraiment presque temps que ce digne fils donc du peuple, Karim Aïsavadou, soit au pays, au moins pour répondre donc, à l'appel des militants, de ces nombreux militants-là du Parti démocratique, sénégalais, qui ont tellement attendu. Euh, et vraiment, ils s donc de voir sa personne, et vraiment de l'accompagner pour qu'il puisse, euh, au soir donc, de l'élection présidentielle du 25 février prochain, euh, qu'il puisse vraiment briguer donc, euh, euh, la magistrature suprême, qu'il puisse occuper, occuper donc, cette responsabilité-là. Donc c'est vrai que Karim Wad va venir pour l'élection présidentielle de 2024 Absolument, cela rien ne peut l'empêcher, sans doute. C'est notre souhait le plus ardent et vraiment nous sommes en train de nous démêler pour qu'il soit là. Aujourd'hui le parti travaille d'arrache d'arrache-pied pour monter tous les secteurs au niveau de toutes les communes du, du pays, sur toutes les tendues donc, du territoire sénégalais. Oui. Et pratiquement le, le, le, la mise sur pied de tous les secteurs, du renouvellement des secteurs et des sections. Donc le Parti démocratique sénégalais a été établi, a été donc, mis en œuvre depuis très longtemps et ce sera bouclé à partir de ce mercredi-là, à partir du 15, définitivement. Donc ça veut dire qu'on va sans doute faire un congrès structure du, du candidat Karim Maïsawa. Comment voilà, le, le Parti démocratique sénégalais prépare l'élection présidentielle de 2024 C'est Karim votre candidat, il n'y a pas un plan B, C ou D comme on a eu de ces à le marteler, hein? nous n'avons pas de plan B, ni de plan C, ni même de plan Z. Nous n'avons que Karim Ouad, c'est notre plan tout court. Mm -hmm. Nous allons nous battre pour que Karim Ouad puisse vraiment dignement euh, être le président de tout le peuple sénégalais. Et nous savons que, comme son père l'a fait jadis, c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour ce peuple sénégalais-là, qui n'a pas pu peut-être aller au-delà de ces 12 années-là mmh. qu'il a eu à occuper donc, la tête de la magistrature suprême. Mais quand même que lui-même, qu'il puisse aller même au-delà de ce que les gens ont attendu de Maître Watt. Et nous savons qu'il a les potentialités donc, requises pour nous, pour, pour nous faire vivre ce rêve-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous les militants du Parti démocratique sénégalais, sans exception, notamment les responsables donc, au niveau local, au niveau national tous ils sont en train vraiment de se battre, de se démêler de part et d'autre pour que vraiment son élection au soir du 25 février 2024 soit une réalité donc ça se prépare très bien l'élection présidentielle au niveau du, du PDS ça se prépare avec effervescence aujourd'hui partout où vous allez les gens sont en train de se réunir, ils sont en train de faire des portes à porte de taper un peu partout donc pour réveiller les militants et leur faire comprendre que l'heure aujourd'hui est à la mobilisation. Donc on a sonné la mobilisation partout sur le territoire national. Êtes-vous euh, d'accord pour euh, l'amnistie de, de Karim Wad et de Khalifa Kersal bon, quelle est votre position je, je me réserverai le droit donc, de ne parler que, que de Karim Wad, sincèrement. Donc je ne parlerai pas du de tout. Khalifa. Donc, donc euh, bon, je, je, je parlerai, de Karim, je parlerai de juste de Karim. Oui, exactement. Karim, Karim, Karim n'a jamais demandé d'amnistie. Il a toujours refusé qu'on mêle son nom donc, à l'amnistie. Vous savez pourquoi Pourquoi Aujourd'hui, par rapport à cette question d'amnistie-là, si Karim Wad sortait, ou bien le Parti démocratique sénégalais, pour dire que nous sommes d'accord pour qu'on amnistie Karim c'est comme si Karim Wad avait reconnu qu'il a qu'il a fait les, les, les, les, les, les, les actes-là auxquels on, on, on l'a toujours reproché. L'État du Sénégal l'a reproché, bien évidemment. Mmh. Et il n'en est pas le cas, en fait. Karim n'a pas été coupable d'un acte quelconque que ce soit. Ceux qui sont en train aujourd'hui de chercher à ternir l'image de Karim Ouad, ils, ils ont voulu écorner son image en, en, en pensant qu'il a acquis des biens d'une manière non conventionnelle ou non reconnue juridiquement au niveau de notre pays. Ils sont allés chercher à tous les niveaux ils n'ont trouvé aucun sou. Ils n'ont trouvé aucun geste ou acte ou fait vraiment que Karim Ouad. pouvait faire et qui pourrait l'incriminer par rapport à ces... Assez, assez, assez fait là donc ils l'ont reproché je pense que donc la logique aurait voulu d'ailleurs qu'on révise son procès et d'ailleurs c'est ce qu'il a toujours demandé la révision de son procès Rien d'autre. Est-ce que, euh, parce que l'élection présidentielle, c'est pour bientôt, est-ce qu'on aura le temps de, de, de, de, de, de refaire son procès voilà. Non, justement, en fait la Ça question aujourd'hui, ce n'est même plus l'élection présidentielle, parce que nous, nous pensons fondamentalement que la loi qui a interdit à Karim Ward de s'inscrire sur les listes électorales, et par la même occasion qu'il a interdit d'être candidat, parce que vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous n'êtes pas candidat, ça c'est officiel à travers donc, le, le code électoral, la loi électorale. Cette même loi-là, vous y allez donc au niveau de son article 30, on a bien clarifié que l'interdiction d'inscription sur les listes électorales se limite donc, dans une durée de 5 ans. Ce qui a été épuisé depuis 2019. Donc nous pensons fondamentalement que Cariouane a, re a retrouvé donc, ses droits civils, les droits qui nous permettent de s'inscrire sur les listes électorales et au demeurant d'être candidat. Donc la question n'est plus vraiment euh, si Karim sera candidat ou pas. Maintenant, la question pour laquelle il a voulu vraiment qu'on son procès, c'est que les gens puissent savoir, tout le peuple Sénégalais puisse savoir que Karim Watt a été innocent à tout point de vue. L après, vous allez au niveau de toutes les juridictions internationales où l'État du Sénégal a amené cette affaire-là, ils ont été vaincus par le camp de Karim Watt, par, par les avocats de Karim Wade, Karim Watt en personne. Vous, vous avez vu ce qui montre à suffisance que donc, Karim Watt est blanc comme neige, en fait. Vous allez, le tribunal de Monaco a donné raison à Karim Watt, Um, la Cour africaine euh, des droits de l'homme a donné raison à Karim Wad, la CDA a donné raison à Karim Wad. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche maintenant l'État du Sénégal de réviser ce procès-là et de savoir que vraiment ils se sont trompés hein? Ils se sont trompés lourdement par rapport vraiment donc, à la culpabilité de, de, de, de, de Karim Wad sur ces, ces faits-là d'enrichissement illicite. Parlons euh, de, de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle de 2024 euh, prévue entre le 6 avril au 6 mai 2023. Votre avis par rapport à ça, euh, Bamba Oui, oui, oui. Nous, nous attendons cette révision des, des listes électorales. C'est le droit le plus absolu de tout le peuple sénégalais des citoyens là qui ont l'âge de voter qu'on révise les listes et qu'on permette aux gens vraiment d'aller s'inscrire sur ces listes-là et ceux-là qui veulent changer leur lieu de vote et ainsi de suite, qu'ils puissent le faire vraiment donc dans, les, dans, les, dans les meilleures conditions. Ça, au moins, c'est les, les, les préalables, c'est les béhabas, donc une élection présidentielle bien organisée. Il faut préalablement qu'on ouvre quand même la révision de ces listes-là. Ça, c'est une obligation. La loi donc, a conféré à tous les citoyens ce pouvoir-là. Voilà, c'est ça. Donc, nous pensons que vraiment, euh, C'est une bonne affaire. Et nous demandons à tous le peuple sénégalais de se mobiliser vraiment pour aller s'inscrire massivement sur ce service électoral. Mais il y a des gens de l'opposition qui pensent que cette, euh, cette période est, est trop courte. Voilà. Absolument, elle est trop courte. Mmh. Moi-même, justement, à mon avis, elle est trop courte. Mmh. Pratiquement, ça s'étale sur un mois. Est-ce que dans oh, un mois, voilà. tous mmh. les électeurs peuvent s'enrôler dans ce contexte-là Il n'y a pas de problème. Les primo-votants sont tellement nombreux. Vous avez vu aujourd'hui, la jeunesse est tellement consciente et éveillée par rapport aux, acteurs, aux questions de l'heure, et que tout le monde veut obligatoirement aujourd'hui être donc, électeur et vraiment aller choisir librement celui qu'il prétend peut-être être le meilleur profil pour le pays. Et à ces gens-là, on doit leur donner vraiment l'occasion de, de, de pouvoir le faire quand même, de pouvoir le faire dans les, dans les conditions les meilleures. Euh, autre... et, et si nous revenons également à la loi d'amnistie, je pense que la loi d'amnistie, encore une fois, les gens ont trop souvent tendance à mmh. se fourvoyer là-dessus. Mmh. Une loi d'amnistie ne vise pas individuellement une personne la loi, elle vise des faits mmh. et également, c'est des faits qui sont cantonnés dans, dans une période bien déterminée. Aujourd'hui, que cette loi entre en vigueur ou qu'elle n'entre pas en vigueur, cela nous reste vraiment indifférent, en fait. D'accord. Et ouais. euh, que pensez-vous de l'affaire adibou Soumaré Bon, l'affaire Adjibou Soumaré, comme je l'ai dit récemment, c'est mon intime conviction. Oui. Adjibou Soumaré, c'est un citoyen sénégalais comme tous les autres citoyens. Donc, il a demandé euh, Peut-être publiquement au présent de la République sur une question que tout le monde connaît déjà, peut-être qu'il qu qu apporte donc des réponses par rapport à ça. Peut-être que c'est une question qu'il qu a posée. Donc la logique aurait voulu qu'on lui apporte juste donc, une réponse. Et, et je ne vois pas vraiment autre chose, donc, quelque chose de, de, de, de gênant ou vraiment d'extraordinaire là-dessus. Comme euh, tout bon citoyen, on a le oui? droit à demander. Donc, euh, de la manière dont la chose publique a été gérée, nous sommes dans une république, et étymologiquement parlant, la, la république signifie « respublica donc euh, euh, ça veut dire la chose publique. Donc, si on gère la chose publique, on doit s'attendre à ce qu'on soit interrogé quand même, euh, ou, ou que les individus qui sont aujourd'hui dépositaires de ce pouvoir-là quand même, euh, soient demandeurs quand même par rapport à la gestion de ces de ces choses là Voilà. Pourquoi, Ahmadou, le Parti démocratique sénégalais refuse de collaborer avec Aminato Touré Quel est le problème entre le PDS et Aminato Touré Bon, justement, vous savez que tout ce que le Parti démocratique sénégalais a enduré de 2012 pratiquement à 2023 et jusqu'au moment où on parle, et pratiquement, on l'a vécu avec le concours de Mimi Touré aux côtés du président de la République Makissa. Nous le savons tous. Mimi Touré était jadis ministre de la Justice à l'époque. Elle a instruit le dossier-là de Karim Wad, hein, Avec toute la veillemance qui s'y est à l'époque. Elle s'est battue coréen pour que Karim Wad soit incarcéré, C'est qu'elle n'a jamais réussi. Vous avez vu, elle n'a eu de cesse à marteler qu'aujourd'hui, elle accepte que tout le monde soit candidat sauf Karim Wad. Vous pensez que cela ne constitue pas un harcèlement donc c'est pas ça là sur la personne de Karim Bat, sur le Parti démocratique sénégalais en général, oui. mais nous ne pouvons le tolérer. Vous ne pouvez pas quand même donner à des gens des coups et attendre à ce que ces gens-là ne réagissent pas. Donc c'est ce qui explique euh, la tension entre euh, Aminata Touré et le PDS. Et le Parti démocratique sénégalais. Si Aminata Touré aujourd'hui vraiment de bonne foi se répandait, et ce qu'elle n'a vraiment pas de leçon à nous donner du tout, nous les gens du PDS, et qu'elle... Cesse vraiment donc de tenir l'image de notre candidat là, à tout point de vue, mais à partir de ce moment-là, tout sera OK. Les choses seront rangées. D'accord. Dernière question, euh, Armadou. Que pensez-vous des mesures prises par l'État pour la baisse du coût du loyer, de la charte de la vie Qu'est-ce que vous pensez euh, de ces mesures bon, Par rapport au prix du loyer, moi, je pense que c'est une belle mesure. Mais par conséquent, il faut aussi que l'accompagnement et qui doit aller avec cette mesure-là soit, soit une, un accompagnement quand même pratique, qui soit visible. Mais aujourd'hui, vous, vous laissez les loyers, à la, à la, les locataires au temps pour moi, donc à la merci des, des bailleurs, l'application fera défaut. La preuve, aujourd'hui, vous avez vu ces derniers temps, pratiquement toute cette semaine-là, les gens ont eu de cesse à recevoir des plaintes un peu partout dans le, sur le territoire national. Et cela suppose que donc, il va falloir que quand même l'État soit ferme par rapport à, à l'application donc du, du baisse de, de ce coût là du loyer et la vie est extrêmement chère dans ce pays-là les citoyens du pays de, du Sénégal aujourd'hui souffrent énormément et nous le savons tous les gens ne parviennent même plus aujourd'hui à joindre les deux bouts venez à Dakar ici ou peut-être on imagine trop souvent qu'il y a des gens qui sont à l'aise les gens ne parviennent même pas à avoir trois repas Vous voyez donc cette vie chère là vraiment il faut que l'État soit de plus en plus vraiment ferme par rapport à ces à ces baisses-là ou à ces mesures prises, donc pour soulager vraiment les citoyens d'une manière définitive. Les gens sont hyper fatigués. Voilà. Une dernière question, j'ai failli même oublier. Euh, que répondez-vous aux gens qui disent qu'il y a un deal entre le Parti démocratique sénégalais et le président Macky Sall mais un deal, il n'y en a jamais eu. Aujourd'hui, comment est-ce que les gens peuvent imaginer que le PDS qui a souffert pendant 26 ans pour arriver au pouvoir, après 12 ans de pouvoir, revient encore pour faire un faire deal C'est comme si on n'a pas confiance à notre appareil politique. Et la seule manière aujourd'hui de leur donner une réponse aujourd'hui, c'est de, de leur demander d'attendre que Karouat soit au pays. Qu'on soit candidat, inshallah pour 2024. Et ils vont voir par eux-mêmes que nous avons toutes les capacités requises donc, pour, pour, pour gagner une élection présidentielle. Et vraiment, là, nous n'avons pas besoin de nous ranger derrière qui que ce soit ou faire un deal quelconque pour vraiment donner à la magistrature. C'est même pas honorable d'ailleurs de parler de Maître Watt, quelqu'un qui a fait 24 fois la prison, qui s'est tellement battu pour les libertés de ce pays-là, la démocratie, entre autres. Et penser de son parti que ce parti-là va descendre d'ici bas, ça c'est inimaginable en hein. fait. Donc maintenant, on comprend, peut-être que c'est des, des gens qui sont mal intentionnés, tapis dans l'ombre, qui sont en train aujourd'hui d'alimenter ce débat-là. Mais il n'y a aucun deal entre le PDS donc, et, et, le, et le président Makissa, c'est clair. Voilà, Sering Ahmadou euh, Sen, Réumé FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci. merci, merci bien à vous. Voilà, je rappelle que vous êtes le secrétaire chargé de la communication de l'UJTEL au niveau du Parti démocratique sénégalais. Absolument, c'est le cas. Galé. Absolument, c'est le cas. Gali.